On est heureux de savoir que tu as pu enfin la mettre en place Mais ce n'est pas de notre fête, hein. tu sais, sur le, les contraintes sanitaires, euh, quand tu, tu dois ramener du, quand même 200 à 250 personnes, euh, euh, le préfet demande des, un certain nombre de... Il y a des paramètres à respecter. Quoi. Mmh. Bon, là maintenant, les choses, fort heureusement, se levées, commencent à se lever. Et euh, donc, on a pu quand même euh, garder le rythme, en tout cas, toute cette caravane devait se faire depuis de, de janvier. Mmh. Attention c'est dangereux. Prenez, prenez.